Cette extrême droite qui peut avoir dans certains cas un discours social, au fond d'elle et réellement au service du capital, au service du patronat, il faut véritablement démasquer l'extrême droite. Donc nous la démasquerons par l'histoire, nous la démasquerons par le présent. Nous voyons bien que notre espace médiatique est saturé depuis quelque temps par des personnages d'extrême droite qui euh, s'infiltrent, diffusent leurs idées les plus euh, nauséabondes, des idées euh, sur le racisme, sur l'antisémitisme, sur le machisme, qui sont euh, aujourd'hui euh, divulguées de façon continue et euh, sans aucune restriction. Dans ce contexte, la CGT a décidé d'organiser le 10 février 2022, une journée d'études qui est intitulée « La CGT, résolument antifasciste ». Dans cette journée, nous envisageons deux parties. Une première partie plus historique, où nous étudierons quels ont été dans son histoire les terreaux, les ressorts qui ont permis à l'extrême droite de surgir ou de ressurgir qui ont permis, dans certains cas, y compris, de prendre le pouvoir. Donc, pas, relaterons le fascisme mussolinien ou le nazisme éthérien, mais y compris en France, dans les années 30, l'extrême droite a gagné une grande partie de la population et commençait quand même à prendre une ampleur qui était considérable. Pour en venir quand même jusqu'à aujourd'hui, où, y compris dans certains pays européens, nous voyons des gouvernements que nous pouvons qualifier de très proches des gouvernements fascistes. Dans la deuxième partie, nous nous concentrerons plus sur la France et plus sur aujourd'hui, comment l'extrême droite réussit dans cet environnement-là, dans ce contexte-là, à gagner quelque sorte du terrain idéologique et à conquérir peut-être même certains, un certain nombre de nos concitoyens. Et comment la CGT doit, en interne comme en externe, ouvrir le débat pour combattre ces idéaux. Je pense que euh, nous viendrons sur le terrain social à partir des problématiques comme la protection sociale, les salaires, les retraites, les conditions de travail, le temps de travail. Étudions comment euh, l'extrême droite, quels sont ses projets sur ces, dans ces dimensions-là. Regardez euh, que euh, cette extrême droite qui peut avoir dans certains cas un discours social, au fond d'elle, dans, dans ses fondements, et réellement au service du capital, au service du patronat. Il faut véritablement démasquer l'extrême droite, donc nous la démasquerons par l'histoire, nous la démasquerons par le présent. Et je vous donne donc rendez-vous le 10 février, soit en présentiel, ici au siège de la CGT à Montreuil, soit en distanciel via cgt.fr ou le Facebook live de la CGT.